Bonjour tout le monde et bienvenue à notre salle, dans notre salle de presse. Je suis ravie d'avoir avec moi notre négociateur Michel Barnier qui va vous présenter l'accord trouvé ce matin. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Barnier. Yeah. Uh, good afternoon. The patience is a, is a virtue, huh? and I already said that. The, Brexit is a school of patience. So thank you very much. Euh, Mesdames, Messieurs, euh, je vous ai fait attendre quelques minutes supplémentaires par rapport à l'heure prévue parce que je souhaitais que le texte juridique dont il est question soit publié. Euh, il vient de l'être euh, de notre côté et il est donc à votre disposition euh, dès maintenant. Euh, nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni, de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. C'est le résultat d'un travail intensif des deux équipes de négociateurs que je veux personnellement remercier Équipe britannique, évidemment, et notre propre équipe, pour leur ténacité et pour leur professionnalisme. Mais aussi le résultat euh, du côté européen d'un dialogue permanent, d'une vraie confiance construite tout au long de ces trois années avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, puisque nous avons... Euh, je peux vous le dire, mais vous le savez, réellement co-construit de notre côté nos positions et ce nouvel accord. Cet accord est agréé au niveau des négociateurs avec le président Juncker qui a conclu ce matin avec le Premier ministre Johnson. Nous le présenterons tout à l'heure au Conseil européen à 27 je veux d'ailleurs ici remercier personnellement euh, pour sa confiance tout au long de ces trois années le président Donald Tusk, secrétaire général du Conseil et toute son équipe. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et. En particulier et d'abord pour les citoyens, pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres, ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres et, je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. Certitude aussi pour les porteurs de projets innombrables, financés par le budget de l'Union européenne dans les 27 États membres et au Royaume-Uni, puisque grâce à cet accord, les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28. Certitude aussi pour toutes les personnes les entreprises concernées par tous les autres sujets de la séparation. Je vous ai dit ici, dans mon tout premier point presse il y a trois ans, que les conséquences sociales, humaines, juridiques, économiques, techniques, financières étaient innombrables. Pour toutes ces personnes et ces entreprises concernées par tous les autres sujets, il y aura désormais davantage de certitude. Je pense à Euratom. Je pense à la protection des droits de propriété intellectuelle existants, à la protection des indications géographiques, à la protection des données personnelles. Enfin, cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être une année ou deux années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Uh, ladies and gentlemen, the UK government has wanted to open one point in the withdrawal agreement, a key point, the question of the protocol on Ireland and Northern Ireland. Throughout these negotiations, The EU and the UK were fully committed to protect peace, to protect stability on the island of Ireland. We had to reconcile two objectives. First, include a legally operative solution in the withdrawal agreement that would avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland. Preserve the whole Ireland economy and protect the integrity of the single market. Secondly, a point extremely important to Prime Minister Johnson and the UK was that Northern Ireland remains in the UK's customs territory. Discussions over the past days have at times been difficult, but we have delivered and we have delivered together. The solution that we found rests on four main elements. Number one, Northern Ireland will remain aligned to a limited set of EU rules, notably related to goods. This means that all applicable procedures on goods will take place at the points of entry into Northern Ireland and not across the island. For this purpose, UK authorities will be in charge of applying the union's customs code in Northern Ireland. Number two, beyond applicable procedures, there is also the question of customs duties. Northern Ireland will remain in the, the UK's customs territory, it will therefore benefit from the UK's future trade policy. But Northern Ireland will also remain an entry point into our single market. So what have we done to square this circle? UK authorities can apply UK tariffs on products coming from third country so long as those goods entering Northern Ireland are not at risk of entering our single market. However, for goods at risk of entering the single market, UK authorities will apply the EU's tariffs. Number three, this night and this morning also, uh, we were working on the issue of VAT. It is an important subject to avoid distortion of competition within the single market for good. On this point also, we have managed to achieve two objectives. Maintain the integrity of the single market, but also satisfy the UK's legitimate wishes. And finally, number four, Prime Minister Johnson and the shock wanted to ensure long-term democratic support for the application by UK authorities of relevant union rules in Northern Ireland. Four years after the entry into force of the protocol, the elected representatives of Northern Ireland will be able to decide by simple majority whether to continue applying relevant union rules in Northern Ireland or Not this democratic support is a cornerstone of our, our newly agreed approach. Why? Because this newly agreed protocol is no longer to be replaced by a subsequent agreement between the EU and the UK. So it makes sense to ensure consent. Ladies and gentlemen, Obviously, uh, when discussing Northern Ireland, we talk about the economy, about uh, technical matters, about goods, but uh, let me say very frankly that for me, since day one, since uh, three years, what really matters are the people, the people of Northern Ireland and Ireland. What uh, really matters is peace. Mesdames, Messieurs, enfin, au-delà de cette séparation et de l'accord de retrait, nous avons trouvé un accord, et c'est pour moi au moins aussi important, pour réviser la déclaration politique qui devra être adoptée par le Conseil européen et par le Parlement et qui sera le cadre, le cadre assez précis de la négociation ou des négociations qui vont maintenant s'ouvrir pour bâtir, rebâtir un futur partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Pays ami, pays partenaire, pays allié. Sur ce point, le gouvernement de Boris Johnson a fait un choix clair sur le plan de la relation future économique. C'est le choix d'un accord de libre-échange. Toute référence à d'autres options, notamment l'option de créer éventuellement entre nous un territoire douanier unique, a donc été éliminée. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est, si je puis dire, notre proximité géographique, assez durable. C'est aussi notre interdépendance avec l'économie du Royaume-Uni, très forte. Nous sommes mis d'accord pour avoir des garanties solides, de level playing field, afin de permettre un accord de libre-échange ambitieux, ça veut dire sans tarifs et sans quotas. Sur ce point, je peux témoigner, je veux témoigner pour en avoir souvent parlé dans mes différentes visites à l'intérieur de l'Union, que les États membres, tous les États membres, le Parlement européen, européens, les parlements nationaux évidemment les entreprises, les communautés d'entreprises que j'ai rencontrées sont extrêmement attentifs et resteront extrêmement attentifs à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition pour ce qui concerne les droits sociaux, la protection de l'environnement, les aides d'État et les questions de fiscalité. Au total, le niveau d'ambition de notre futur accord de libre-échange sera bien proportionnel au niveau et à la qualité des règles du jeu économique entre nous, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mesdames et Messieurs, voilà l'accord que nous avons conclu au terme de ces journées très intenses et même de ces nuits de négociations. Le texte juridique est maintenant disponible. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne lecture. Sur cette base, l'évaluation que nous présenterons tout à l'heure avec le président Juncker au Conseil européen est que nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Du côté européen, il appartient maintenant au Conseil européen d'apprécier le contenu de cet accord et ensuite, s'il le veut bien, au Conseil de l'approuver tout comme le Parlement européen, que je veux remercier pour sa confiance et qui aura le dernier mot. Nous allons poursuivre ce processus dès aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de jours, dans le dialogue et dans le respect de nos institutions. Mais je veux en conclusion vous dire que nous avons, et ça a été l'objet de mon travail et de ma mission depuis trois ans, désormais une base... Juste et raisonnable, fair and reasonable, pour un retrait ordonné du Royaume-Uni qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et si je puis dire surtout, pour commencer, pour commencer, nous le souhaitons le plus tôt possible dès le 1er novembre, à travailler à un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. On, on aura du temps pour uh, environ quatre questions. Et comme Monsieur Barnier vient de dire, tous les matériaux sont disponibles en ligne maintenant. On commence avec Paddy. Mr um, yeah, Barnier, uh, Paddy Smith, Irish Times. Is it possible for an, a, a deal agreed at this late stage to be ratified by uh, European leaders this, at this summit, or will they have to call another summit to, to do? Il faut être précis dans les mots. Euh, il n'y a pas de ratification euh, du Conseil européen, mais nous avons tout fait, y inclus dans les derniers jours et dernières nuits, pour que le Conseil romain soit en mesure aujourd'hui euh, d'apprécier positivement sur la recommandation que nous lui ferons avec le président Juncker, euh, le résultat euh, de cette négociation est ce projet d'accord. C'est un projet d'accord. Après, comme je vous l'ai dit à la fin de mon intervention, il faudra que, de notre côté, le Conseil euh, formellement approuve juridiquement l'accord euh, après que le Parlement européen l'ait ratifié. Voilà le processus. Ma réponse est, euh, est oui, pour une raison que j'ai également dite dans mon propos, c'est qu'il n'y a pas réellement de surprise. Euh, beaucoup de ce texte final euh, se retrouve dans euh, l'accord que nous avions euh, proposé euh, il y a maintenant presque un an. C'est tout ce qui concerne la priorité qui a toujours été l'homme des citoyens, le règlement financier et beaucoup d'autres sujets. Euh, il y a quelques éléments nouveaux en particulier sur le sujet qui vous intéresse le plus, qui est celui de, de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, et euh, sur euh, la déclaration politique. Mais pour pouvoir répondre oui à votre question, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait ce qu'il fallait aussi pour que les États membres soient informés. Nous avons eu euh, plusieurs réunions euh, du Corépaire, des 27 ambassadeurs, hier encore et tout au long des jours précédents, j'ai rencontré hier, une fois de plus, et tous les jours précédents, le Brexit Steering Group du Parlement. Euh, j'ai dit une chose importante, hein. depuis trois ans, j'ai voulu, et le président Juncker m'a soutenu, euh, qu'on travaille dans la transparence totale, qui a parfois peut-être étonné certains d'entre vous, et euh, dans le dialogue permanent. Et donc euh, nous avons co-construit ce projet d'accord avec le Royaume-Uni, tout au long de ce processus. Voilà Pourquoi j'ai confiance dans la possibilité qu'il puisse être soutenu et ratifié dans les délais euh, qui nous séparent maintenant du 31 octobre. OK, let's go to Sky News next. Uh, Mr. Barnier, we have been down this road before. Three previous agreements uh, fell in the House of Commons. I wonder have you had an assurance from the Prime Minister? Oui, c'est vrai que nous avons de l'expérience. C'est pour ça que euh, c'est mon tempérament de montagnard. Vous savez, je, je suis toujours assez sobre et, et euh, ça n'empêche pas l'émotion, mais, mais prudent aussi. Moi j'ai fait mon travail, notre équipe a fait son travail, le Président Juncker a fait son travail et de notre côté nous aurons fait notre travail après l'approbation du côté européen. Euh, évidemment, euh, comme depuis le début, euh, le House of Commons devra se déterminer en responsabilité. Mais il faudra bien qu'un jour, euh, dans cette assemblée, et moi j'aime, j'ai été parlementaire par national très longtemps, euh, euh, on prenne ses responsabilités. Et que euh, ce qui a été décidé euh, euh, par euh, un référendum euh, soutenu par les différents gouvernements britanniques avec lesquels nous avons négocié euh, se mette en œuvre. C'est ça le moyen. C'est en, encore une fois un, un, un accord euh, « euh, fair and reasonable », pour reprendre les propres mots de Boris Johnson. Et nous y sommes parvenus ensemble. Dans le respect, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une négociation qui est très compliquée. Et ça, maintenant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise je, je suis négociateur de l'Union européenne. Je, je n'ai jamais voulu, même si ça m'intéresse beaucoup, me prononcer, porter des jugements, intervenir dans le débat politique britannique. J'ai toujours respecté et demandé qu'on respecte ce débat et ses procédures et ses débats. Uh, ça a toujours été très stimulant de suivre la vie politique britannique. Uh, uh, mais, mais je n'ai jamais voulu qu'on intervienne de notre côté. Ce n'est pas notre rôle. Voilà. Ok, uh, let's have Marcus was next on my list. Follow-up on the question before, but did you get... Apparently it played a role in the negotiations whether the British government has a majority for, for the proposal. Uh, did you get any indications or even assurances that there will be a majority and the second question if i may can you explain how, who exactly is going to control the customs duties and is it if it is the uk side is it possible for the eu to leave it with the uk to do such an important task thanks uh. Je suis un homme politique, donc je peux imaginer que le Premier ministre britannique, est, qui est un homme politique, euh, lorsqu'il dit au président Juncker ce matin j'ai assisté à cette conversation téléphonique qu'il est maintenant en mesure d'approuver l'accord auquel nous sommes parvenus cette nuit, euh, a confiance dans sa capacité de convaincre une majorité de parlementaires la House of Commons », voilà ce que je peux dire. Et il nous a dit, euh, sur la base de cet accord, euh, et de l'explication qu'il va en faire de son côté, qu'il a la con, qu a confiance dans, dans la capacité d'obtenir ce vote. Voilà ce que je peux dire. Hein. Euh, sur euh, l'Irlande du Nord. Euh, depuis le premier jour, nous savons que la situation est unique, nous l'avons toujours dit devant vous, euh, et qu'une situation unique doit être traitée par des solutions, évidemment, exceptionnelles. Donc il y a, dans l'accord que vous lirez, qui peut faire l'objet de toutes les questions, euh, aujourd'hui l'équipe technique de la Task Force est là, et dans les jours qui viennent, restera à votre disposition pour entrer dans les détails, il y a évidemment des mesures exceptionnelles et des procédures exceptionnelles pour... Euh, régler une situation unique, euh, et ça ne peut pas être autrement. Donc, euh, évidemment, ce seront les autorités britanniques en Irlande du Nord qui assumeront ces contrôles, mais en bonne intelligence avec nous, et selon les règles euh, qui sont celles du code douanier européen. Voilà ce que je peux dire. Ok, puis c'était Laura Kunzberg. Merci beaucoup, um, BBC News. Comme oui. euh... je... vous le dites, nous avons tous été ici avant, vous avez de l'expérience de cela. Si ce deal ne passe pas par le Parlement, est-ce que c'est aussi loin que l'UE est prête à aller? Est-ce que c'est enfin le deal Pourquoi voulez-vous que je réponde à des questions qui ne se posent pas? Ben, vous pouvez poser la question. Ah, mais la question que vous posez, c'est une hypothèse que M. Johnson ne souhaite pas, que nous ne souhaitons pas, puisque nous avons travaillé pour faire un accord qui soit susceptible de recueillir l'approbation la ratification des deux côtés. Nous avons une ligne depuis le début et une attitude. Je rappelle cela pour ceux d'entre vous qui sont arrivés en cours de route, si je puis dire, depuis trois ans. Cette route a été assez longue. C'est que euh, J'ai toujours évité de travailler, de parler, de négocier avec de l'émotion ou de la passion, euh, même si j'observe que ça n'a pas manqué quelquefois, l'émotion ou la passion. Euh, J'ai travaillé sur des faits, des bases juridiques, des réalités pour trouver des réponses objectives, juridiquement solides, opérationnelles, aux problèmes innombrables. Euh, que pose le Brexit, un peu partout et un peu pour tout le monde, en particulier en Irlande et en Irlande du Nord. Donc, je, encore une fois, il y a des marges pour compléter, pour préciser. Par exemple, quand on évoque pour l'Irlande et l'Irlande du Nord le Joint Committee, qui va avoir des missions, des travaux, il y a beaucoup d'outils dans notre traité qui, qui vont donner l'occasion d'un travail commun pour le mettre en œuvre. Mais... Euh, je pense que cet accord aujourd'hui est équilibré, qu'il est le meilleur possible, après toutes les adaptations que nous avons faites et des changements importants, notamment pour l'Irlande et l'Irlande du Nord, puisque nous avons nous-mêmes accepté de supprimer le backstop et de le remplacer par une nouvelle approche, qui d'ailleurs justifie, j'ai dit que c'était un cornerstone, justifie cette procédure du « consent ». Pour que la solution que nous avons trouvée en Irlande et en Irlande du Nord soit durable, il faut qu'elle soit soutenue démocratiquement. Et je trouve légitime que ce soutien démocratique soit vérifié régulièrement. C'est une des conditions. Voilà. Donc il y a eu des, des évolutions. Mais nous avons gardé la ligne euh, dans l'intérêt du Royaume-Uni qui veut sortir de l'Union européenne, du marché unique, de l'Union douanière et de l'Union européenne qui veut rester ce qu'elle est, un grand marché unique très fort et qui est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange, dans la défense de ses intérêts, nous avons, je pense, trouvé une bonne ligne de compromis dynamique, si je puis dire, entre le Royaume-Uni et nous. Voilà ce que je peux dire. Ok, puis encore peut-être un deux questions C'est bien oui. avec vous, D'accord, c'était Jim, le uh, suivant. Ok, yes, Sam, sorry. Sam Fleming from the Financial Times. Um, I wanted to ask about the customs uh, arrangements. Um, you've said that the UK authorities can apply uh, tariffs, uh, their own system of tariffs, if they achieve preferential tariffs compared with EU rates, to products so as long as there's not a risk of those products entering uh, the single market. How entirely, um, how does this uh, text establish what is at risk and what is not at risk of entering the single market? How can that actually be established? Uh, and the second question, um, looking back over the past week, what would you assess as the key turning point where you felt that a deal was actually possible? Because certainly by the time we reached the weekend, things were looking a little bit dicey, to put it uh, mildly. Uh, where do you think the key turning point came which unlocked this deal? Thank you. Alors, uh, sur la question du risque uh, pour le marché unique. Uh, c'est vrai qu'il existe une possibilité euh, que les biens qui arrivent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord ou mmh. d'un pays tiers via la Grande-Bretagne à travers les futurs accords commerciaux que signera le Royaume-Uni avec les pays tiers, que ces biens-là euh, ne restent euh, pas dans le territoire douanier du Royaume-Uni euh, en Irlande du Nord et quitte l'Irlande du Nord pour aller juste à côté dans le marché unique. Ce risque existe. C'est pourquoi nous avons prévu, avec le Royaume-Uni, un mécanisme pour apprécier les cas où un tel risque peut se produire ou un tel risque n'existe pas. Et la décision de savoir si un tel risque existe sera fondée sur plusieurs critères. Je veux simplement télégraphiquement le rappeler, mais ça va faire l'objet de ce travail du John Committee. En outre, quelle est la destination finale du bien euh, Si ce sont des biens de consommation courante, il n'y aura pas de problème. Ce sont des biens euh, de nature, par exemple, industrielle, qui sont appelés à être transformés en Irlande du Nord, pour ensuite être portés ailleurs peut-être chez nous à côté, ou qui sont destinés tout de suite, en entrant en dehors, à être envoyés dans le marché unique. C'est une question qui devrait être posée pour chacune des cargaisons des marchandises. Donc, destination finale du bien, la valeur du bien et évidemment le risque de contournement des règles. Ce sont des décisions qui seront prises dans le détail par le comité conjoint, c'est-à-dire par l'Union européenne, l'Europe et le Royaume-Uni, sur la base précise de l'expertise qui sera faite par les gens compétents. Donc, je, Nous avons des mécanismes qui permettent non pas d'éliminer tous ces risques, mais de, de les maîtriser, de les limiter. Vous me demandez quel a été le tournant. Regardez ce qui s'est passé depuis une quinzaine de jours. Nous avons, avec l'équipe britannique, conduite par David Frost, par Tim Barrow, l'ambassadeur britannique, et de notre côté, euh, par Paulina Deschmeck, qui est ici et que je remercie, euh, avec toute l'équipe, chacune et chacun des membres de cette équipe euh, que j'ai l'honneur de diriger, qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Euh, nous, nous avons fait beaucoup, beaucoup de réunions euh, dites techniques, même si euh, je sais que derrière la technique, il y a parfois beaucoup de politique aussi. Euh, euh, Toutes ces réunion réunions ont été utiles pour mieux comprendre de part et d'autre ce que nous souhaitions. Les Britanniques, les nouvelles équipes britanniques comprennent bien ce que nous voulons dire quand on dit protection du marché unique, des consommateurs et des entreprises, ce qu'on voulait dire par absence de, de, de, de frontières sur l'île d'Irlande. Le, le moment clé probablement a été le moment où, et je veux L'en remercier euh, le Tichoc, Léo Varadkar, a, euh, euh, et je vous rappelle que je négocie depuis trois ans aussi au nom de la République d'Irlande, qui est partie prenante de l'Union européenne et du marché unique, euh, le Tichoc qui a tout de même une responsabilité importante. et Je peux vous dire qu'au sein du Conseil européen, euh, il est respecté et écouté pour cela, s'agissant de l'Irlande. Euh, au nom du gouvernement d'Irlande, qui est co-garant du Good Friday Agreement, comme l'est le Premier ministre britannique, co-garant lui aussi du Good Friday Agreement, euh, ont choisi d'aller au fond des choses, de, de se rencontrer à Liverpool, il y a quelques jours, et c'est à la suite de cette réunion que nous avons pu enregistrer, pour l'Irlande et l'Irlande du Nord, des mouvements importants. Le fait que Boris Johnson accepte qu'il n'y aura pas de contrôle douanier au milieu de l'île, entre le Sud et le Nord. Et nous sommes partis de cette position pour trouver des solutions intelligentes. Et le fait aussi que euh, lui-même et le Tichoc euh, se mettent d'accord sur un process euh, de soutien démocratique. J'appellerais ça d'appropriation démocratique par les élus de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord. Et je vous ai dit une chose importante. Pour moi, le fait que... Euh, ce nouveau protocole, cette nouvelle approche soit durable, justifie qu'elle soit soutenue régulièrement, de manière vérifiée, de manière démocratique, par euh, les élus euh, de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord. Voilà, voilà le moment, euh, pardon d'avoir été un peu long, mais le moment clé où j'ai compris et j'ai senti qu'il euh, y avait une bonne volonté réciproque pour euh, avancer, trouver des solutions sur le dossier. Le plus sensible qui restait, qui était évidemment celui de la paix, la paix en Irlande et en Irlande du Merci beaucoup, monsieur. Une ok, on prend encore Après, une, une question. Euh, Lorenzo. Voilà. Oui, euh, bonjour, monsieur Bernier, Lorenzo Consolian, Aska News Italie. Euh, je, je voulais vous demander une chose concernant justement la, la procédure de consent. Euh, Qu'est-ce qui qu qu se passe si. À un certain moment, l'Assemblée de, de l'Iran du Nord décide qu'ils ne veulent plus respecter euh, les normes européennes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que là, on n'a pas de garantie. On avait des garanties avec le Bastor, mais avec ça, on n'a pas. Et une, de, une dernière chose, sur la, sur la TVA, on a parlé de la TVA comme d'un problème qui est surgi aux dernières minutes. Et, et, et on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec la TVA Alors, sur, sur la TVA, nous avons trouvé finalement... Cette nuit, un accord, et vous verrez le détail. Il y avait un point qui concernait le fait qu'il y ait une cohérence entre certains taux de TVA pour des produits de première nécessité de la vie quotidienne des citoyens, et qu'il n'y ait pas, sur certaines catégories de ces produits, de différence entre les taux appliqués, parfois un taux zéro en République d'Irlande, et juste à côté, en, en, en, en Irlande du Nord. Et donc, nous avons trouvé un mécanisme pour permettre cette cohérence des taux. Et actuellement, le système euh, est, européen euh, sera applicable euh, sous cette réserve euh, en Irlande du Nord. Euh, la cohérence de notre système, puisqu'il y a évidemment... Euh, pour toutes les entreprises qui sont très attentives à cela, en, en Irlande du Nord comme en Irlande, il y a euh, un lien logique euh, de cohérence avec euh, ce que j'ai appelé le euh, « single market for goods » qui s'applique en Irlande du Nord. Euh, j'ai oublié du coup votre première question. Le consent. Je n'ai pas beaucoup de raisons de l'oublier cette question. Le, ce qui est prévu et qui a été esquissé par euh, la discussion entre le t et le Premier ministre britannique, c'est euh, une vérification régulière que euh, cette nouvelle approche, ce nouveau protocole, euh, est soutenu démocratiquement. Euh, donc, après le début de la transition, après la fin de la transition, tant pour moi, après la fin de la transition, donc normalement fin 2020 ou 2021 ou 2022, s'il y a une prolongation de la transition, euh, commencera une période de quatre ans pendant laquelle cette nouvelle approche, ce nouveau protocole est mis en place dans les conditions qui sont précisément décrites juridiquement par ce projet de traité. Au bout de quatre ans, euh, les élus euh, à l'Assemblée législative euh, d'Irlande du Nord pourront se prononcer à la majorité simple, pour que ce système continue. S'il y a un vote à travers ce qu'on appelle le cross-community vote, la prolongation, un vote positif, la prolongation, pourra être de 8 ans. Si c'est un vote à la majorité simple, il sera de 4 ans. Et ensuite, 4 ans après, la même procédure. Si c'est un vote négatif qui intervient, il y a un préavis, de cooling off, de 2 années, avant que... Euh, le protocole nouveau ou l'approche soit abandonnée. Et c'est pendant ces deux années que nous oeuvrons, euh, avec les recommandations du John Committee, prendre des dispositions euh, pour, euh, tout simplement, de notre côté, euh, assurer la protection du marché intérieur. Mais vous voyez bien que c'est euh, les élus d'Irlande du Nord qui auront euh, tous les quatre ans la responsabilité de prendre une décision et de maintenir le système ou euh, de l'interrompre. ça sera leur responsabilité. C'est aussi pourquoi euh, cette approche nouvelle, qui n'a rien à voir avec euh, euh, le backstop qui a été abandonné, euh, cette approche nouvelle met en place un, un système en Irlande, qui respecte en Irlande-Nord... Euh, les différents points, a priori, difficiles à concilier, mais que nous avons réussi à concilier, qui doit être durable. Nous souhaitons que ce, ce protocole soit durable. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que sa durabilité, sa soutenabilité est liée à la vérification démocratique régulière, qu'il est bien soutenu, qu'il y a bien une appropriation politique et démocratique en Irlande du Nord. Voilà. Donc... Euh, euh, voilà, il faudra maintenant faire confiance à ce système et à ceux qui vont avoir à le gérer pour qu'il puisse, avec cette vérification démocratique, être maintenu dans le temps, dans l'intérêt des citoyens, des entreprises d'Irlande du Nord et d'Irlande et du marché unique aussi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. On doit partir avec le Président maintenant. Uh, just one more announcement for you. At 2.15, uh, President Juncker and, president and Prime Minister Boris Johnson will be meeting here. Uh, and they will also be with the negotiators of the deal. So, of mm -hmm. course, the chief uh, negotiator will be there as well. So there will clearly be a photo opportunity in the Bellemont. We'll send uh, an advisory as well. Thank you very much. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur. Attention et à bientôt. Hein. <laughs>